Eh hey wesh, ça va Bonjour à tous c'est le vlog Aujourd'hui on voit à games. Je viens de me réveiller, ça sent Ouais, je suis pas très motivé Mais, mais, mais, mais J'ai pas tout fini de ranger Et j'ai le train dans moins d'une heure Ça va être short Mais j'espère que je vais réussir à le faire Petit vlog Ça fait longtemps qu'on a pas vlog depuis la Zilane. Je ne sais toujours pas vlog Peut-être, en plus je suis tout seul Est-ce que je vais avoir le courage de vlog tout seul Je ne sais pas J'espère que le son est bien aussi Parce que je n'ai pas du tout réglé rien du tout en fait Regardez, vous voyez ça Hop Là je dois faire rentrer tout ça Dans, dans, dans ça, un hein, setup audio dans, dans, dans ça, pas comment je vais faire mais regardez-moi cette organisation il y a plein de choses il y a les lumières il y a les trépieds il y a le casque il y a le clavier il y a la souris il y a tout ici et ici il y a la manette il y a la table de mixage pour bien évidemment le micro et le micro le chou qui est ici après je vous montre hop il est bien rangé vraiment tout est bon la question c'est est ce que je vais réussir à fermer ma valise je suis un peu dans la merde mais ça va le faire je pense que ça va le faire au pire euh... C'est quoi un train dans la ville? Genre, au pire, j'en prends un autre, euh, j'arrive en retard. Après, il faut quand même aller à Bruxelles, quoi, c'est loin, genre. <rires> Je suis mort, j'ai une dégaine de pélican. <rires> Demain, début du stream à 18h, on verra comment ce sera. Il a arraché un de ses regards Tu peux venir dire bonjour hein, pas de Ça n'a pas Bon, je sais pas si vous m'entendez bien mais pour vous expliquer ça fait quelques minutes que j'essaie d'installer ballon Client je n'y arrive pas et, euh, et là on est en train de retrouver un semblant de connexion je pense parce que, bon vous pouvez le voir on est actuellement, à à 0 en fait, on a 0, zéro je vais me faire foutre, juste au moment où je commence à montrer on est à zéro, voilà. Est-ce qu'on n'est pas sur quelque chose de magnifique Sharon, en train d'essayer de goûter C'est mes origines <rire> C'est cool ça t'ait ah, bon. filmé, hein. C'était réussi. Et oh te félicite de féliciter. mais c'est félicite. euh, la... pas trop ça, hein. C'est des baguettes, hein. Montre-moi comment tu les tiens Mais moi j'ai des baguettes en fer, normalement. Ça tombe, oh, ah, bon ouais, okay. oh, si, bon, okay, hein. Ah, c'est bon Non, mais c'est ok. Si aussi c'est bon, c'est ok, Oh, le ouais, petit à petit passé de film. Parce que c'était tellement beau. Eh hey, les frérots, on est avec Pacam, tranquille dans la chambre. Oh, il est 2h du mat. Bon, demain faut qu'on se réveille à quelle heure à 8h40... Non, à 8h30 parce qu'il faut que tu prennes ta douche d'abord. C'est vrai, c'est vrai. Donc 8h30, on a très peu de sommeil, mais bon, ça va le faire. J'espère que vous serez au rendez-vous. Et du coup, j'espère euh, que ce vlog vous plaît parce que je pue la merde en, en vlogging, en vrai. Tu... Non, en vrai, ouais. je pense que tes top 10, fr faire. Oh, tu mens Ouais. Ok. <rire> <rire> non franchement c'est nul. Mais ok. C'est comme ça qu'on apprend. Oui c'est vrai c'est vrai. Comme ça vrai. Mais tu sais que tout à l'heure genre par exemple j'étais dans l'ascenseur tu vois ouais. et genre je me filmais et genre là y a un mec qui rentre j'étais tout gêné je n'arrive pas à filmer quand il y a quelqu'un qui me voit tu vois. Mais ça c'est parce que t'es humble en fait. Oui c'est ta grandeur. Tu euh, rayonne, mais tu t'en rends pas compte. c'est beau ce que tu dis voilà. après tu me complimentes tellement. On va ouais. on va passer une bonne nuit. Ouais. Ah, on dort là à la côté de l'autre, il y a juste un trou parce qu'il y a un trou, mais je juste pense juste que regarde je peux pousser le oh, oh là on est bien rien. là, voilà, là Allez, fait... allez. Du coup, du coup là genre on le laisse et les gens s'imaginent des choses et tout bah, On va dire bonne nuit aux gens et okay. puis on va les laisser euh, rêver va... à ce qu'on va faire Ok, allez bonne nuit à tous bon <rire> les gars. Jour 2, on vient de se réveiller, il est actuellement, hé quelle heure Je savais pas quelle heure il est, attendez Il est actuellement 8h46, voilà, motivé comme jamais euh, on va aller prendre le petit déjeuner avec Pacane. on est un petit peu chaud. Je peux pousser ah Il faut qu'on soit vers 11h midi dans la salle parce qu'il y a un brief et tout avant le, le stream. Bon allez, on finit de se préparer et on se retrouve là-haut. On est en train de voir une scène rare, mesdames et messieurs, une reproduction sexuelle entre une humaine et un dinosaure <rire> Incroyable Il est en train de remuer la queue, je pense qu'il est content <rire> Bon, c'était marrant deux secondes les dinosaures, mais là on est actuellement en train d'aller vers Médecins sans Frontières, là où bien évidemment on va stream pendant plus de 4 jours. Ça va être génial, j'ai installé tout hier dans je pense que vous avez vu un petit peu. On va essayer euh, de, de, de tout préparer, je crois qu'on a encore des choses à faire toute l'après-midi, pour que ce soit prêt à 18h, un petit peu de stress bien évidemment pour que ça marche. On ne choisit pas un camp, on va soigner n'importe qui qui se présente à nous, et qui a besoin de soins de santé, et surtout sans considération de leur couleur de peau, de race, de affinités religieuses, affinités politiques ou orientation sexuelle À côté de ça, euh, cette année, on va pas, euh, l'année passée, on dédiait l'argent à Haïti, à un pays complètement en crise et à, où on a un centre de traumatologie, où on a aussi un centre de pédiatrie, où on aide de nombreuses femmes à accoucher. Cette année, on va dédier l'argent à notre fonds d'urgence. Alors, c'est quoi le fonds d'urgence C'est un fonds qui est alimenté en permanence et qui nous permet d'être prêts dès qu'il qu y a un drame qui se passe euh, euh, dans le monde. Bonjour, je m'appelle Provisi et je joue à Phasmophobia, streamer horreur. Bonjour, je m'appelle Poppy, je me suis fait connaître sur Mario Kart Salut, moi je m'appelle Sharon, alias Amy sur, sur Twitch, et je fais pas mal de contenu multigaming. et je me suis fait connaître sur GTRP avec le Lebeda. Salut, bah moi c'est Chipset, et du coup moi je stream sur Valorant, et bah Sharon c'était ma meilleure amie avant, mais maintenant c'est devenu une grosse connasse. Salut, moi c'est Alvaena, ça fait 4 ans que je stream, et je suis principalement sur Valorant, je stream tout type de jeux, je suis multigaming, surtout horreur le soir. Salut tout le monde, moi c'est Lily Teper, et je fais du multigaming sur Twitch depuis 2019, et je suis tombée sous son charme. Mais c'est parce que je le regardais dans les yeux, lui et moi, il y a eu une... Il y a un truc entre les en bon, moi pour expliquer, elle a tribuché sur ma valise et du coup elle est tombée. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, c'est un peu drôle. Voilà. Mais, Enchanté. Voilà, c'est Magnifique. <rire> J'ai tout cadré comme de la merde. Non, bon, c'est la vie. J'avais pas la, le retour en fait. Salut les gamers. Vous ne m'avez pas oublié, j'espère. Mais si, c'est moi, Monsieur Grodon. Plus de 35 streamers vont s'unir pour partir à l'assaut des Grodons.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 Et bienvenue pour cette sixième édition des télé vidéo games. je t'aime aussi, voyons, je vous aime tous, bienvenue, on est en direct des locaux de Médecins Sans Frontières, encore une fois, pour 75 heures de caritative avec les 35 meilleurs streamers du monde, non non, je n'en dis pas trop. Effectivement, ils sont tous là. Ils vont être présents pour vous pendant 75 heures pour récolter des dons pour Médecins Sans Frontières, les amis. Attention, on va avoir besoin de vous, vraiment. Je suis en direct de Bruxelles. Eux aussi, ils sont là, prêts à en découper. prêts à recevoir vos dons, prêts à recevoir vos remarques, prêts à recevoir tout votre amour, les amis. Messieurs, dames, est-ce que vous êtes chauds ouais et eh bien voilà C'est ah, pas si! C'est pas si C'est pas C'est pas ah, Est-ce pas... Est que vous êtes chaud oh Non Non Non Non Non Non non, non. C'est pas assez Cet homme fait de l'histoire. Parce qu'on a une revanche à prendre L'année passée, vous vous souvenez La pandémie nous avait mis à terre Après un <rire> an et demi, on vous l'avait promis qu'on viendrait encore plus fort Est-ce que vous êtes prêts pour le télévision de Ah On m'entend C'est bon oui, oui, le son, le son. Alors, est-ce que le son est... Ah, la caméra, c'est éteinte. Batterie épuisée. Bah, on commence déjà très bien ce, cette, cette édition, moi, je vous le dis. Yeah Mesdames et messieurs, bonsoir. Comment vous, vous portez aujourd'hui J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette sixième édition de télé Games. Vous voyez, hey, est-ce que... En vrai, c'est pas mal, genre... Voilà. Ça peut être très long. Mec, je... attends, je suis pas censé parler là. Tu veux pas parler à ma place Parce que j'ai dit que je, peux pas... je parle pas avant 50 euros. Tiens, je te donne. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je connais pas cette communauté, tu vois. Tu les appelles comment Ils ont On pas un nom de commun. Veux... Bah, écoutez-moi bien, c'est simple. Si vous voulez pas. Ah, <rire> oh, Ah Mais tu m'as explosé dans les oreilles, j'ai été désorienté et c'est la règle simple, elle dit que ceux qui ne jouent pas le jeu et qui ne font pas manger la communauté et qui n'aident pas… Je pensais que j'étais pas… Eh Je crois que t'as détruit une communauté, là. Merci bien, je vous souhaite une agréable journée à tous. Faites attention à vous, des bisous. Au profit de Médecins Sans Frontières, on est chez eux. Merci, Merci pour me le, le kebab. Put, Put your hands up Put your hands Merci pour le kebab Ah Ouais Ah wow Ouais C'est bon, c'est bon, c'est bon C'est bon, je stream, je stream, je stream, c'est bon, j'ai compris Je dois stream, je stream, c'est bon, c'est bon, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, merci A plus frérot ah, non, non, non, mais en plus, j'ai dit salut, j'ai dit salut, j'ai dit salut, j'ai dit salut. Tu peux dire à autant autant euh, Je pose une question gênante à un streamer aléatoire. Voilà, t'es l'aléatoire. Ça va C'est une question forcément gênante, je te le dis. Ouais. Ok, t'es prête Ouais. Ok, merci pour le kebab. <rire> c'est eux qui m'ont demandé, c'est pas okay, moi. Bah, est... Ok, Est-ce que t'as déjà léché les deux boules d'un mec Bah, c'est. <rire> la Fin d'un mec, j'ai mon mec quoi oh, Voilà, voilà, merci beaucoup, merci beaucoup Pour combien Toi tu me suis et pour combien moi je... Ah c'est ça, ah, c'est ouais, hyper ça. gênant Oui, oui, c'est oh. le but, c'est le me me... Frère, ça va partir sur Twitter et tout, c'est la honte ça Non mais non les gars, tranquille, personne le saura Mais les gens ils se foutent de nous Personne le saura, non mais regardez pas le chat 3, 2, 1... 150 000. 000 Ah, oh ah C'est ah moi le pire du coup ah C'est moi le pire 150 balles non, pas comme ça fait. Ah c'est pas comme ça qu'on fait Oh putain, attendez, mutez-vous. Voilà, c'est comme ça qu'on fait Il va exploser le micro les gars ça. Il va exploser le micro hein. Oh merci énormément pour les 150 balles les gars, vous êtes incroyables Est-ce que t'as déjà léché les deux trous d'une meuf non. Ah les deux trous Les deux trous Non. Non Non. non. Ok, voilà, c'était ça. Hein Et toi Non. <rire> on est où là <rire> Non, bah non. C'est dégueulasse C'est bah, bah, pas L'hiver s'installe doucement dans la nuit On m'a verser là pour toujours Le vent qui l'envoie. moi ne pense plus à demain Cache tes pouvoirs On parle pas C'est Attends, Encore Libéré Salam alaikum Bonsoir tout le monde, Abbé Alors, moi, je vous présente. Je suis Sana Mohamed Mohamed euh, Abbé. Sana, ah, quelques années, moi, à venir euh, à Belgique pour, euh, inshallah développer business de kebab. Alors les amis, attends, ben bah, à bah, attends, pas rigoler. Framboise. Exactement. Lui c'est la framboise du Twitch. C'est le haut du panier. D'accord. Donc Guil, clip clippy. clippy. Guil, toi tu es la framboise du Twitch game. C'est-à-dire que on peut pas mettre quelque chose au-dessus de toi. Au-dessus de Guil. Ça c'est le best best meme. Je rappelle qu'à 2000 balles les gars on fait un jeu d'horreur en VR. Ça va. Comment ça Pourquoi Pourquoi Avec ses merveilleuses lunettes quand même. Oui, magnifique. Non, vraiment, les est Mais tu m'as cramé avant, putain. Mais oui, oui, oui. C'était vu C'était magnifique. Ma ou pas elle Elle est est... Belle, en vrai, ma c'était un 10 sur 10. 10 sur 10, sa chute. Suis... Elle, Elle était crédible ou pas Ouais, crédible. Je me suis vraiment fait mal. <rire> C'est peut-être pour ça qu'elle était crédible. Moi, tu m'as vraiment fait peur. Hein. Tu regarderas sur, hein. sur le clip. Tu regarderas sur le clip, tu m'as vraiment fait peur. Hein. Oui hein Paulinette t'a Hein Paulinette t'a fait Oh, toujours Polinef là Attendez je reviens Je temps, jamais le temps, j'aurai jamais temps Média média média média média média Chou chou chou chou Ok enregistrer l'original Parcourir parcourir parcourir Allez. Oh nickel, nickel nickel nickel nickel les gars Ah oui il a support quand même Ah là c'est ah, quelque chose Ah là c'est quelque chose Oh là là, c'est quelque chose Oh mon dieu, c'est terrible ah, En plus, elle vous a vu vraiment ça, genre en grand, quoi Elle a dit, tenez, genre, prenez-le Genre, elle a dit, c'est ma tête Je garde le fond d'écran Je le garde Il est magnifique il est En vrai, il est moche, mais je... <rire> je peux pas lui dire Je peux vous dire que depuis quelques heures, je suis en train de souffrir des yeux, à chaque fois que j'ai lu mon ordinateur, je fais, ah Je me suis dit, on va essayer de se venger, les gars, et on va tout simplement lui ajouter une émo de Twitch, et euh, lui changer sa photo de profil parce qu'elle a laissé son compte twitch connecté à son ordi <rire> Mais regardez moi ça, ça ferait pas une belle photo de profil Attendez on va lui mettre ça, ça va être incroyable Est-ce que ça va marcher C'est la question que tout le monde se pose Attention Yes Mon émote marche Les mots de lily de 36 bichards mesdames et messieurs d'arriver. Oh les gars mais regardez moi ça comment c'est incroyable Non moi c'est fait Ça c'est un franc si tu me prépares ça Est-ce que c'est un truc où c'est vraiment Non c'est discret Oh Putain j'aurais été au courant Eh t'as vu c'est stylé Ouais ouais c'est stylé Mais c'est trop gentil pourquoi j'aurais pas aimé c'est incroyable Elle est posée Ah non mais j'adore vous avez pris une selfie, puis vous avez repris une selfie. On a pris un selfie, on l'a mis en fond d'écran, et on a repris un selfie pour le remettre en fond d'écran. Après une selfie, du coup ça fait selfie chez là. Du coup c'est un peu drôle. Elle est trop bien, elle est, est trop bien, drôle. vraiment, elle est trop bien. Mais je la garde, elle est incroyable hein. Bah en fait, enfin, tu... y'a pas que Mais ça. Mais comment j'aurais pu me. Ma... Ah. <rire> bah tu sais que t'as mis du temps pour revenir. Hein. Bah oui. C'est le compte de qui toi C'est Tiens. Non, on peut pas voir. Ah Oh, oh Ah, j'ai tout fait, hein. C'est un tueur, c'est un tueur Regarde le chat Oh On est mode J'ai une mode de ta gueule Ouais, ouais Non mais elle est... Elle est non mais c'est incroyable C'est incroyable, les gars, j'ai regardé tout la TVG, ça hein. Je me permets juste de vous montrer, les gars, euh, le message de ma maman Ma mère est complètement tarée <rire> Oh là là, ma mère est complètement tarée les gars C'est terrible Je vais aller coller les gommettes à tout le monde et euh, on va passer un beau moment. J'espère que je vais pas me prendre de euh, nom sinon je vais très mal le vivre. Est-ce que je peux vous coller une gommette ouais, bah, Avec plaisir. Allez, je vous laisse tenir le téléphone comme ça. C'est là que les gens voient. Les gens vous voient. Allez, venez, venez. Je vous permets de vous coller. Vous l'avrez vous vous une petite comète jaune, c'est magnifique. On va faire ça à tout le monde. Ça, c'est génial. Merci beaucoup. Oh Il va me mettre une comète sur la gueule. Hop ici Magnifique. Tu restes à la pariade d'être content. C'est comète. C'est C'est pas vrai que tu de la force. C'est incroyable. Merci Voilà, de rien. Pas de soucis. Tiens, toi aussi. Il y a les gens qui payent beaucoup. Ça ne bon, dérange pas Tiens, <rire> c'est bon ouais ce super. tu Je te colle une gommette. Ouais. Ça permet de donner de la force, comme tu mieux streamer et mieux rapporter de l'argent. Et ça, c'est incroyable Tu peux me mettre sur la, la joue C'est cool. me magnifique Mais là, regarde-moi, regarde t'es Incroyable Incroyable Très vite T'as l'air contente de moi ah ouais, voilà. euh, Là, on, est on fait un chiffonier sur toi Celui qui perd, il fait un 10 euros à l'autre. J'ai tombé, j'ai tombé, j'ai tombé, j'ai j'ai tombé, j'ai tombé, j'ai tombé. Yes Yes Yes, yes, yes, yes, yes, yes Je te l'avais dit, c'est Mais du coup, je suis venu pour autre chose. Je peux me sur le et ça va Mais oui ah, et, bien, et, bien, et, et, et, En vrai, ah ouais. Avec plaisir. Va faire plaisir. Je vais prendre le micro et je vais crier super fort Bichard cherche une Oui toi non mais tu, tu vas faire de la merde. Oh bah si, c'est bon les gars. Moment de gêne, je regarde la caméra et juste je réalise. Bichard cherche une meuf, je répète, Bichard cherche une meuf, euh, merci. Ouais, bonne Fils de pute, t'es un bâtard. T'es un bâtard. Hein. Le pire c'est qu'ils ont même pas donné pour que tu dises ça. Dans deux semaines tu le remercies. Oui bien sûr les gars, bien sûr. Écoutez-moi les gars, si je pécho une meuf grâce à lui... Alors du coup, bah, je, vais, je vais juste euh, l'enlever parce que ben bah, du. Oui. Euh... Aïe Attention oh ah Ils sont des millions, attention La lame derrière toi, la lave toi la, lave la lave Attention, échappe, échappe Vas-y sors, sors, sors, sors, de là, sors de là, sors de là, sors de là. Ok, monte, monte sur l'escalier. Ok. Mange un cookie, mange un cookie, mange un cookie, mange un cookie. Mange, non mange, mange, mange, mange, mange. mange, mange, mange tu étais presse! Tu étais presse. Ouais. presse! Je revenais soutenir oh, oh. Oui, J'ai réussi! T'es trop forte! <rire> Attends, vis-tu là l'arc! Yo! Mm. Bravo! Ouais. Tu vas as tous tués! Ah, maintenant, ah, maintenant, oui. maintenant, maintenant faut que tu tues le Dragon! Oui! Go faut que tu lui mettes des flèches! Espace! <rire> J'ai peur! Maintenant faut que tu aies tranquille en douceur! Ouais! Maintenant faut juste lui donner des dégâts, et il perdra tous ses dégâts! Vas-y. Euh... Attends, j'ai encore des flèches. Ah, oui, ça va. C'est la dernière flèche. Tu vas le tuer pour la première fois. Hein. Oui. La première fois. Tiens, il tu la flèche. flèche. Attention oh il flèche. il flèche la flèche. il flèche. il flèche. flèche, flèche, flèche. Vas-y, vas-y. La flèche. Oh, plus haut. Plus haut. Oh non, tu es presque. Ouais. ouais Bravo. Oh, t'as vu, il meurt. Bravo Regarde, regarde, regarde Regarde, regarde, regarde 34 de base, on va Magnifique Voilà, des défi Fantastique Tout le monde regarde On je l'ai sur cette. On a trouvé un magasin où il y a des crocs. C'est magnifique, de quelle couleur seront les crocs Bah ben, on... là il là, y en avait avec des paillettes. Regarde celles-là, elles sont incroyables Oh non, non, non. Elles sont incroyables oh, Je les vois pas, je les vois pas, oh, c'est dommage. Oh, oh oui, les léopards. Oh oui Elles sont incroyables Est-ce qu'il y a une taille Comment tu fais J'ai du 45. Ouf. Mais il va falloir acheter deux paires. 42. 42. Wow. Magnifique. Bon. Magnifique, en fait, magnifique ma chérie. des smells des, des crocs de Bichard et des crocs nouvelles. Je crois que ça doit faire 10 ans qu'il marche avec. <rire> <rire> Complètement. Oh, mec c'est 45€ C'est 45 euros 45 balles oh oh oh oh. <rire> <45 rire> Non c'est drôle Ok, vas-y. Vas Tu l'es, tu l'es Tu l'es non. Oh non, Il y a du Non, mais là tu s'ouvres, mais pour le faire sortir aussi ça va être compliqué je pense. Moi ça passe. Moi ouais, ça passe. J'ai l'estomac solide, moi je suis... Ah je suis mort Et attends, sans. Non, non, non Oh c'est pas les pierres. Ah, c'est horrible. Donc oh là, on oui. a les grillons. Ça, on en prend une noeud à poignée. C'est marrant, jamais ça. Mais si. Mais c'était oh, des oh. putains de larves. <rire> ah non, c'est dégueu. Non, non, mais c'est pas possible. <rire> c'est horrible. C'est pas possible. Non, on voit pas bien. Faut croquer ou avaler d'un coup Non, faut croquer. La texture, elle est horrible. Heureusement que le goût du barbecue est fort. Ah bah non c'est... En fait c'est la texture. C'est horrible. En vrai ça a pas de goût, non Vas-y. Oh, ah c'est oh, horrible. <rire> D'un coup Allez vas-y. Un, deux, trois. Ça va en vrai Ouais ça va, je sais pas si c'est dégueu ça en fait. Ça la texture, est trop bizarre. Le meilleur pour lapin. Non mais c'est mort hein, mais t'as vu la taille du truc This is you, look my friend. C'est la the new technology of the non Pour avoir du muscle Yes, yes, to have some good muscles Et marnaquez pas, marnaquez ah. pas 1, 2, 3 Et on croque Easy ah. C'est bon Ça coûte le chips sur la cacahuète ouais, mais... ouais, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui ouais, bah ouais, bah ouais, bah ouais. jamais mangé quelque chose aussi de... Oh non, vraiment, c'est pas bon La texture, elle est dégueulasse, ça se frite dans la bouche ah, C'est horrible, oui, c'est horrible, horrible. Ouais, horrible. Contre... Les, les petites... Ça se coince sous la dent ouais, Quoi Les 000. Attends, 5 balles Lilith, qui s'est elle est en train d'applaudir, elle sait pas ce qui se passe. va pas teaser, non. Et frère, c'est sérieux un peu, non ouais. On se met là, hein Ok. Ouais, attends. Elle arrive avec une épée Et au bout de cette épée il y avait quoi Du miel et du lait Elle m'a passé sa tasse Sa tasse tête de mort Elle m'a dit qu'elle a nettoyé Elle m'a dit bois dedans bois. J'ai bu le lait de Billy Chou Elle m'a dit mot pour mot Va dans le frigo et prends mon lait Donc moi je te le dis Toi aussi Prends mon lait Je deviens fou, je deviens fou. I'm behind you. Il a dit qu'il était derrière moi. Non j'ai vraiment très peur en vrai. C'est vrai Non mais non, au contraire, tu veux pas genre. On coupe oh oui. le retour et tu te découvres après, c'est beaucoup mieux. Potentiellement euh, <rire> tu vas la blesser. Je vais peut-être la blesser avec du maquillage quand même. Attends. <rire> ah oui, ok, attends. Attends, je mets mon chat là. Ah ouais, putain, merde. Quoi ouais, Déjà t'as mis du fond teint là-haut Oui. Ah. Non mais regarde, non, en vrai, mon truc hey eyeliner il est bien. Mais attends, attends, déjà je, je vais. Attends. C'est ça me fait bégayer tellement je suis perplexe. Frérot Installe-toi. C'est parti. Les gars, les arbitres dans le chat, les arbitres dans le chat. On compte les points les gars, on compte les points. Pour l'instant, il est à zéro, il est bien. Je ne oh, suis pas un charro, je ne mate pas ce genre de choses. 1 ah, oui je savais. Oh ça c'est bon, Allez, ça c'est bon, ça je m'en fous. Quoi C'est dedans, c'est dedans. Non, c est c est ça c'est dedans, c'est dedans, dedans. Ça ça bouge, bouge. Ça, bouge. ça bouge, ça bouge. Mais ça regarde. On s'en fout, ça bouge. Non non, les visages, Les visages tricheurs. Oh les bâtards. Oh les bâtards T'as regardé Non Dis la vérité J'ai cligné des yeux. Oh, pied Mais là, comment je regarde pas Comment je regarde <rire> ah, pas là, là bon, bon. Mais t'es hyper fort eh, Mais elle est très jolie. Mais en fait, c'est parce que, pour moi, tu respecte le vrai. visage d'une femme est beaucoup plus intéressant oh, que c'est ça. Mais qu'est-ce qu'il est beau, les gars Qu'est-ce qu'il est beau C'est vrai Un homme à mari. C'est bon, alors les gars, on fait un angle sur deux en bleu et rose. Mais il y a forcément, vu qu'une main est composée de 5 doigts, une couleur qui va triompher. <rire> C'est si moche Il y en a partout Il touche même plus l'ongle C'est bon Ouais passe au rose, passe au rose Les gars il y a de l'amélioration là Regardez J'ai un peu dépassé Honte oh, A toi oh, là, là. Wesh Wesh C'est quoi de ça <rire> C'est un cardage. Oh J'ai un doigt de Trump. Il est machin à celui-là. Regardez celui-là. Oui. C'est De un, tu fais un doigt, mon chat. Non, Et deux le T'as fait... Oh, regardez, il est machin à celui-là. Mais t'enrais faire un doigt, mon chat Bah t'es donnant-donnant. Ah, ok, bah, ça va, alors. Lilith, la première fois que je t'ai vu, j'ai voulu t'offrir mon cul. Lilith, j'aimerais t'inviter en pique-nique pour que tes parents te déshéritent. C'est si bien gros C'est incroyable si C'est incroyable Il est parfait, Il est parfait. On s'est rencontrés au TVG6, à Bruxelles, au Pays de la saucisse. Et maintenant qu'on est lancé, que dirais-tu de m'épouser Ok, ok, ok, ok, ok. Pour faire cette demande, t'as écrit un discours. Moi j'ai rien préparé du tout, mais je vais essayer de te faire une impro. Tu m'as fait ce soir une belle demande. Et moi d'un coup, j'aime la demande. Mais qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire Peut-être, peut-être que ces deux jours, je t'ai fait rêver. Mais sache, sache que je suis le pire des enfoirés. Ouais, Billy, Billy, avec moi, c'est pas la gaieté. Je te jure que si on se met ensemble, tu vas en baver, Billy. C'est pas fini, attention. Même si je garde mes chaussettes, elles sont pas de la même couleur. Est-ce que tu trouves ça chouette? La preuve en image. Il est temps à présent pour moi de te répondre. Tu m'as fait une demande. Putain, je me sens très con. Mais s'il vous plaît, les gens, aussi vrai qu'il faut faire des dons. Je vais te faire répondre réponse de Normand. Peut-être banque oui ou peut-être banque non. Oh Billy! Show, oh Billy! Billy! Désolé, j'ai dit Elle a dit que ta mère c'était un aspirateur! Tu regardes quoi? Un giga fiac. Un fiac, sa mère. Un boule! Vous imaginez même pas un truc de fou. Je vous jure, même moi quand j'ai vu ce boule, je me suis dit putain je perds la boule. Que en fait on est en couple depuis maintenant trois mois et que euh, je l'ai foudroyé pendant trois jours là d'affilée. Et elle fait genre, elle fait un peu genre l'innocente et tout Alors qu'en vrai, il s'en est passé des choses Il s'en est passé des choses Faut savoir que même Juliette à un moment nous a filmé Et elle garde ça sur son téléphone Qui euh, un jour on fait la conne avec elle Du coup voilà, voilà Salut Salut Salut Salut Salut. Je peux, je peux toucher ton visage ou pas Bien évidemment Tu <rire> peux tout toucher t'inquiète pas Pardon Enfin le visage <rire> Bien non ah, oh, moi ouais, oh, ouais, oh, je va C'est vrai? C'est bon? T'es prêt? Là, là, faut que je tire. Attends, attends. Okay, okay, attends. Vas-y, vas-y, vas-y, Vas-y, dame. Bon, bon écoute-moi. Je compte jusqu'à 3. Et à 3, je tire. Es Un, ok, t'es prêt? Vas-y. 1, 2. Merci beaucoup, Pagard, d'avoir. Oh le patte! Oh, c'est si C'est pas lui mon pinceur Non, c'est T'es sûr Oui. Je dois me faire maquiller, donc en vrai, c'est sûr. Keen sort Keen Abaisse-toi, abaisse-toi, C'est toi C'était peur, c'était peur. tu Le bâtard Ah, le bâtard Al pas le C'est Tous ceux qui ont un euro, c'est le moment! C'est le moment! Attention!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 Mesdames et messieurs, le télé game c'est terminé. Euh, on a passé un moment de dingue, un week-end de dingue. J'ai rien à dire, c'était fou. Du coup, bah voilà, merci à tous d'avoir de, de, suivi euh, ces lives, d'avoir suivi mes donations. Gauche, j'avais très peur. Merci beaucoup, tout le monde.